Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 16 mars 2018 Il euh, y a un monsieur ici qui a eu une, un, un entretien téléphonique avec euh, une dame de Revenu Québec et euh, ce qui m'a étonné le plus là-dedans c'est que paraît-il que les pénalités et les intérêts sur des retards donc des gens qui sont en défaut contre Revenu Québec euh, doivent payer 6% d'intérêts et, et, et euh, de, de, de dépenses, si, si vous voulez, pour euh, le retard. 6% par jour du montant en question. Donc, euh, on sait hein, que les cartes euh, de crédit, je pense que c'est rendu à, un, à 1, 3, 4% par mois. Mais eux autres, c'est 6% par jour. Donc, euh, Revenu Québec, euh, si Revenu Québec est capable de collecter, de faire des recouvrements, avec un, à, à des montants exorbitants, on appelle ça des, des usuraires, de 6% par jour, alors que Revenu Québec euh, euh, n'a pas de loi qui lui permet de faire ça, euh, par la loi d'impôt sur le revenu du Québec, qui dit elle-même qu'elle n'est pas une loi, dans la définition du mot « loi », qui veut dire « loi comprend une loi autre que loi du Parlement du Québec », et ça, je me répète, mais c'est confirmé par la loi fédérale Z03 de 1985 et par les formulaires RC251 et T118 de l'Agence de du Canada. Donc, euh, on ne va pas, on ne tarde pas. Euh, je vous fais entendre immédiatement cet audio. Oui. Bonjour, mon nom est Frédéric Chevrier. Vous voulez mon numéro de la séance sociale? On recommence... Audrey Jourdain. Donc, en premier, j'en pour confidentialité. Donc, je vous demanderai votre adresse. 30 rue Forget, Sainte-Thérèse, J7E1K8. Parfait. Votre date de naissance? 7809-21. Parfait. Et votre numéro de téléphone confidential. 514-970-9403. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Moi, j'ai un dossier qui traîne chez vous depuis euh, au moins 4 mois. J'aimerais savoir ce qu'il y en a avec ce dossier-là euh, avant de prendre euh, d'autres procédures de mon côté. Là. Je veux voir si euh, ça allait avancer de votre côté. Ok. J'avais une correction. Je vais vous mettre en attente, je vais vérifier le tout, puis je bien Si je peux, ce ne sera pas là. Merci. Là, il va y avoir un petit musique, là. au début, là, on l'écoute un peu, mais ça sera pas long, là, je vais couper ça, je vais couper la musique quand on attend, donc, vous allez pouvoir entendre tout ce qui, tout ce qui se dit là-dessus, là dessus là. De, du recouvrement de revenus Québec. Ça dure euh, 18 minutes 57 secondes. Monsieur le Oui, c'est moi. Euh, c'est bien sûr, non, c'est le patient. C'est bien sûr, là, vous dites-nous quand parvenir vos déclarations d'impôts. C'est sûr qu'il y a un délai de 6 à 12 mois de traitement pour avoir euh, qu'il soit euh, vraiment pour estimatives. Donc, c'est que vous n'avez rien qu'aujourd'hui, on prend une entente de paiement. Je vous fais euh, selon vos déclarations que vous avez apportées pour savoir combien de est dû. en contexte avec les non-estimatives. Parce que c'est sûr que nous, c'est 16% intérêt quotidiennement. Donc, c'est sûr que si le terrain, euh, vous êtes aussi très, très, très bien, il y a encore 16% pour les vraies dettes qui étaient dus. Ben ça c'est j'ai pas de problème à mettre 6% sur l'argent la, que vous me devez là, mais moi je pourrais pas attendre tout ce temps-là pour que pour régler le, le contentieux parce que euh, j'ai fait affaire avec euh, un comptable agréé puis euh, les calculs ont démontré que vous me deviez 2500 dollars plus la, la saisie en matière ce qui a eu lieu qui est de 3357. Fait que euh... Vous le dites pour la totalité de chacune de vos déclarations, euh, parce que là, il y avait 2015, 2014, 2013. Et on 2000, parle de 2011, on parle de 2011 à 2016, inclusivement. Ça, ça 2011 ça, à 2016. Ouais, puis, inclusivement, oui, inclusivement, ça, ça, vous me devez 2505 pour ceux-là. Puis euh, ça, c'est sans parler de la saisie en matière, ce qui avait eu lieu. Le numéro de la saisie en matière, c'est 714-8878. Okay. Donc. Euh, oui. Mais je sais que vous avez 2500. Hein. Mais c'est sûr qu'exemple, il y a des frais des fois, de, de non-production. Exemple, genre, en carnet 2014, juste pour être certain, ça, euh, c'est ce, pas effaçable, ces frais là de pénalité, je juste à les vérifier. Oui, c'est OK. Il y a des frais de réussite de non-production de 500 Donc, euh, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous préférez qu'on fasse un calcul ensemble pour, pour vraiment ça, être sûr que euh, le résultat, ça tombe à 40 pour semaine? Moi, ben, madame, le calcul là, pour les productions euh, par comptable agréé de 2011 à 2016 m'ont coûté 550 dollars. fait que euh, moi, c'est convaincant de mon côté. Je n'ai pas besoin de plus de, de qui que ce soit que ça. Puis, euh, de toute façon, euh, on n'interpelle pas. Euh, l'administration de la justice dans nos dossiers, on est vraiment des travailleurs privés, autonomes, puis euh, on se poursuit dans, dans cette grande foire de terrain de jeu qui est le monde capitaliste, euh, et euh, le pouvoir juridique discrétionnaire actuel. Fait que, moi, personnellement, là, ce qui me concerne, c'est la saisie en main tierce, c'est de la renverser. Les déclarations, là, comme vous dites, c'est telle que tel, puis euh, je les ai faites faire parce que vous m'avez forcé de signer avec la saisie en, en maintien. Mais ce qui me concerne le plus, c'est 3557 que vous avez... Euh, extorquer carrément à mon employeur. Ça, il faut absolument euh, rembourser ça. Le reste du calcul, euh, vous pouvez prendre le temps que vous voulez prendre. De toute façon, comme vous dites, c'était 6% d'intérêt par mois, ça, que vous disiez? Ce 6% d'intérêt-là? Ouais, non, quotidiennement. Quotidienne non. par jour? Oui. 6% d'intérêt par jour? Oui. Ok, là, ouais, je vois qu'on okay, a déjà eu un peu de personnes à l'employeur. Okay. C'est usuraire. Le, le délai de traitement, c'est de 6 à 12 mois. Euh, je juste. Je vous le met, mets juste en attendant, je veux juste revenir. Ouais, j'ai un autre problème choix. à souligner par rapport au, euh, au délai de traitement, c'est que moi, j'ai dû faire le pont entre le complexe des jardins et euh, vous, le recouvrement. Fait que ça, c'est pas de bon augure. Okay? Fait que si, si ça prend de 6 à 12 mois avant que la. La vie de production sort du complexe des jardins, ça va pas bien, ça, ça va vous coûter cher en bout de ligne à 6% par jour. Là. Je suis pas seul à comprendre, monsieur. C'est que moi, non, non seulement après avoir produit et envoyé mes déclarations euh, au, au, au, au complexe des jardins, là, au, au CP3000, euh, a fallu que j'aille faire lever en personne la, la 16 e 20 au recouvrement de Laval, puis non seulement ça... Euh, eux autres, ils ont pris des copies d'une de, page de, des déclarations, puis après ça, il n'y a, a rien d'autre qui se passait. Il a vraiment fallu que je, je fasse réacheminer le tout directement à vous recouvrement parce qu'il n'y a rien qui sortait du complexe des jardins. que si on en est pour euh, un autre 6 à 12 mois de, de latence comme ça, parce que la main gauche ne parle pas à main droite, ben, à 6% par jour, ça va vous coûter très cher. Fait que on est mieux. Oui, de, on, on est mieux de savoir où est-ce qu'on s'en Parce que moi, de toute façon, si, si le dossier n'a pas bougé, ben. Je continue les procédures de mon côté, Ok. Je me mets à la tâche. Je regarde un dossier. Je reviens si je peux, ça ne sera pas bien là. Merci. Ça va pas ma merlon là. Ça va revenir. J'ai effacé la musique euh, bien avant ça, mais si tu veux. Je vais penser après. J'ai tant tout à l'autre chose. Alors, je regarde dans un article du journal Aujourd'hui, Hydro-Québec envoie hein, à Mike Skylass une facture de deux cents. Ça, j'ai vu ça dans le journal de Montréal aujourd'hui, le 16 mars 2018. Combien vous pensez que ça coûte à Hydro-Québec? Pour envoyer une facture de 200 expédiée à un client de Hydro-Québec. C'est dans le journal de Montréal aujourd'hui. C'est complètement ridicule. Premièrement, on, on sait que c'est soit 500 ou ils sont obligés d'annuler la dette. Nous. Je vais demander un accès de votre dossier pour les estimatives, la correction des, des estimatives. Mais moi, c'est sûr que euh, je suis là de parler avec ma supérieure. Je dois euh, faire un calcul, euh, savoir combien de devez, même avec les estimatives, euh, avec, avec ceux que vous devez produire avec euh, votre comptable, pour savoir combien de Est-ce que je peux savoir la. la... Est-ce que je peux savoir la date, votre date où euh, vous m'avez confirmé les, euh, la réception par euh, courriel sécurisé? C'était autour du euh, 1er mars. J'avais quoi dans le dossier? service à la clientèle euh, Oui, c'est sûr que euh, euh, oui, pour un accéléré, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Mais c'est sûr que là, moi, ce matin, je dois faire un calcul là, pour savoir combien vous devez avec vous, euh, si j'ai le droit à un remboursement. Ben, je vais attendre votre appel madame. Pas de problème. C'est vous qui savez ce que vous avez à faire. Non, mais c'est ça, mais Ils restez en ligne avec moi pour le que je fasse le calcul. Est-ce que vous avez le temps ben, J'ai le temps, mais euh, c'est de ça dont il est question, madame. Est, ça ne donne rien d'appeler au service de la clientèle pour faire accélérer quelque chose que vous voulez faire de suite. C'est sans oui, pas de sens votre affaire. Vous m'avez dit, dit que vous voulez accélérer, je ne sais pas pourquoi, le, avec le complexe des jardins qu'il n'y a pas de lien avec nous. C'était euh, juste pour vous aider. Ben, S'il n'y a pas de lien avec vous, pourquoi qu'on est sommé d'envoyer nos déclarations à cet endroit-là? Moi, je ne ferai plus ça, je n'enverrai plus de déclaration au Complexe des Jardins. Mais tous les comptes agréés, c'est cette adresse-là qu'ils ont. Puis sur les échanges avec Revenu Québec, c'est l'adresse qui est donnée. C'est Casier Postal 3000 à Montréal. succursale du Complexe des Jardins. de votre patience. Donc pour le complexe jardins c'est bien qu euh, quand même que j'ai compris, c'est parce que vous, c'est votre point de chute que vous devez faire euh, des vos de déclarations d'impôts de votre côté. Euh, c'est sûr parce que là, au Québec, c'est grand, donc plusieurs euh, particuliers ont des différents points de chute et vous, vous avez bien respecté le complexe des jardins. Donc, au niveau du recouvrement, euh, moi je dois faire une analyse vraiment de combien si vous ne devez pas de sous ou vous je des sous pour faire un calcul. Je, euh, donc, ce matin, j'allais garder la ligne avec vous. je vais vous mettre en attente et je vais effectuer les calculs pour savoir si on arrive avec un remboursement et, ou un, et, euh, une dette là, pour nous parce que je dois, garder, je dois regarder Intérêts qui ont été encourus et, et ensuite des pénalités doivent on doit les garder au dossier. Ça fait plus de 4 euh. mois que ça a dû être fait, madame. Assurez-vous d'appliquer les intérêts du bon côté. Ok, bon, parfait. Donc, je vous mets en attente, je vous reviens si je peux, Ça soir, bien. Pas bien long. Merci de votre patience. Écoutez, euh, la calcul de votre dossier va être un peu plus complexe, donc ça va me prendre du temps. Donc, je vous rappeler au courant de la journée ce que ça va vous appeler. Oui, j'ai juste une remarque à vous faire faire par rapport aux dates là, que vous m'aviez répondu. J'ai une autre date à vous souligner. Le 17 novembre dernier, le 17 novembre 2017, euh, je me suis présenté en personne. J'ai rencontré votre collègue Sekou Kuruma. Vous pouvez noter son nom, là. Euh, je sais pas si... J'ai rencontré Sekou, S-E accent aigu, K-O-U. Nom de famille Kourouma, ou U R O U M A. Ouais, oui, oui, oui, je je bon. Lui, il a fait euh, enlever la saisie en matière ce qui était rendu au cumulatif de 3357 et 10 que vous avez, avez saisi euh, via mon employeur. Donc euh, les, les, les pièces que j'ai fournies, les euh, les déclarations que j'ai fournies, dont il a pris une copie de chaque de, de la dernière page. Ça suffisait. Fait que le, ces déclarations-là suffisaient pour lever la, la saisie. Fait que Juste pour vous dire là, que c'est impossible que je vous doive quoi que ce soit là, après cette date-là. Là, la, la, la date qui compte, c'est vraiment le 17 novembre. Ce qui s'est passé après, là, comme vous dites, c'est dans votre camp. Puis comme vous dites, c'est grand, Mieux-Québec, puis ce n'est pas mon problème à moi. Là. Oui, oui, je comprends, mais C'est moi qui avais mal compris au départ qu'est-ce que ça avec le complexe des jardins. C'est moi qui s'est trouvé, Vous avez bien raison. Euh, donc, moi je vais effectuer des calculs. Je vais vous contacter dans... je vais vous rappeler dès que c'est fini. Je vais vous rappeler au 514 970 9403. Oui, parfait. Ah, oui. Donc euh, j'attends attendez les nouvelles de Madame Jourdain. Parfait, madame Jourdain. Merci. Au revoir. Au oh. revoir. Voyez-vous comment il faut tout le dire et qu'ils ne savent rien, rien, rien. Fait ils ne savent sûrement pas qu'il n'y a aucune loi fondée en droit au Québec. Puis premièrement, ils ne savent même pas s'il y a un parlement ou pas au Québec. Ça, c'était été confirmé par euh, Lynn Charlebois au recouvrement. Ça a été confirmé euh, en revenu le Québec. Le 9 novembre, jeudi le 9 novembre, quand Jacques-Antoine euh, a appelé pour poser quelques questions. Ils ne savent jamais rien, donc... Euh, tout ce qui se règle, se règle dans, dans les rangs de l'omission. C'est l'omission qui décide. C'est de l'improvisation. -ce ça fait un beau monde, ça l'omission. Ben, C'est mieux que des individus conscients prennent des bonnes décisions. Je vous laisse en juger. Au revoir. Donc, donc voici le retour d'appel de Madame Audrey Jourdain, qui a rappelé à, à 10h ce matin, à me laisser le message qui suit. M. Fabrier, c'est Audrey de René Québec. C'est mon retour d'appel pour tantôt. Je m'excuse, c'est moi qui ai fait l'erreur. Les calculs ont été bien effectués le 28 février Il J'ai bien un seul créditeur avec nous. En ce qui concerne les demandes de correction, ça, ça prend entre 6 et 12 mois de traitement. Donc, si vous avez quelque chose, encore des questionnements, vous pouvez rappeler au numéro 866-8326. On va, ça me fera plaisir de répondre concernant les questions à votre dossier. Donc, bonne journée. Donc, vous voyez que M. Chevrier euh, peut euh, réclamer euh, le montant en question. Premièrement, le Québec lui doit l'argent. Euh, donc, il est dans son droit de charger 6 d'intérêt par jour, étant donné que Revenu Québec charge 6 d'intérêt par jour. Euh, vous savez qu'étant donné qu'il n'y a, qu a pas de loi ici au Québec, vous pouvez forcer votre employeur à ne pas faire de prélèvement et à prendre un engagement signé dans lequel vous vous engagez à payer vous-même vos impôts à Revenu Québec et à Revenu Canada. Et ça, c'est pas refuser de payer ses impôts. Ça, c'est tout simplement de dire au gouvernement qu'il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. C'est de dire au gouvernement que vous allez prendre la charge de payer vous-même vos impôts et non votre employeur qui va prélever des impôts sur votre revenu. Vous pouvez prendre un engagement et vous signer tout simplement avec votre nom de baptême sans patronyme comme quoi vous êtes le représentant de votre personnalité juridique, c'est-à-dire de votre personne physique, c'est monsieur avec votre nom de famille puis le numéro d'assurance sociale. C'est comme ça. Et là, à partir de là, c'est à vous de faire votre déclaration de revenus. Ça n'a pas toujours existé, ça, le fait que l'employeur prélevait des impôts sur les revenus de ses employés. Quand l'impôt a commencé, c'est certain que ça a été modifié en 1917 à l'impôt de la guerre, de 1917. Mais euh, c'est les gens qui faisaient leur rapport d'impôt eux-mêmes en vertu de l'impôt direct de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui fait qu'un citoyen faisait sa déclaration d'impôt à la fin de l'année, directement avec le gouvernement. Il n'y avait pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'employeur. L'employeur, en, en prenant un employeur, ça devenait de l'impôt indirect et l'employeur n'est pas censé être l'intermédiaire par une, une, un impôt indirect n'est pas supposé d'être un intermédiaire entre Revenu Québec, Revenu Canada et le contribuable en question. Donc, vous le dites, vous ne refusez jamais de payer des impôts, mais vous allez les payer vous-même, et l'employeur n'a pas le droit de prélever de l'impôt sur votre revenu. C'est pas illégal ce que vous dites là, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de constitution ici. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, euh, c'est aux gens à juger. Puis, euh, si vous n'êtes pas capable à la fin de l'année de faire votre rapport d'impôt, vous allez voir euh, HR Block, vous allez voir euh, un comptable quelconque qui puisse faire votre rapport d'impôt. Mais l'employeur n'est plus supposé de prélever des impôts sur votre revenu. Ça le met dans l'embarras. Euh, justement, M. Chevrier euh, a vu saisir une partie, la moitié de son salaire. À son employeur, par Revenu au Québec et Revenu au Canada. Et l'employeur n'avait pas le choix. Mais l'employeur, lui, il a des avocats, les avocats, c'est une gang de voleurs, puis de bandits, puis de menteurs. C'est des, des gens perfides qui trompent la population, alors qu'eux ont fait la faculté de droit, comme je me répète tout le temps, avec les juges, les notaires et tout ça. Et ils savent qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution ici. Et à l'article 6 du Code criminel, ils disent bien que la loi crée et vous expose à l'infraction. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction, et vous n'êtes pas exposé à l'infraction. Et quand il n'y a pas de loi, bien là, actuellement, vous n'êtes pas en infraction, surtout pour l'impôt. Ce n'est pas un meurtre que vous avez commis, là. Pourquoi ils mettent des gens en prison, puis ils ferment des compagnies, puis ils saisissent des comptes bancaires, comme ils l'ont fait, moi, à la Caisse populaire, Bromiscois, dans le transit, 90027, succursale 815, du folio de Jacques Normandin, le folio 038-132 de Jacques Normandin à sociale 231-249-525, du critère de reconnaissance RI. Alors que Jacques Normandin, c'est inexistant, c'est intemporel, c'est euh, tout simplement, euh, comment on appelle, inanimé. Donc, ça ne vit pas. C'est euh, tout simplement le fameux, la fameuse déclaration euh, sur la loi des laboratoires médicaux qui dit qu'un fœtus, c'est un défunt. Pas le mélange des gamètes et l'embryon humain avant le fœtus, avant l'enfant fétal. Non. L'enfant le, fétal, c'est un mort, c'est un défunt. Donc, euh, n'oubliez pas une chose les impôts, euh, vous avez un, un, un nouveau gouvernement là, qui va être élu là, à l'automne prochain ici au Québec. Soyez prudents. Et euh, je répète et je répète, moi je demande que les 6 200 000 euh, électeurs aillent tous voter sans exception, de toutes les langues, peu importe, vous allez tous voter. Et ceux qui veulent annuler leur vote, faites ce que je vous dis, puisque votre bulletin de vote c'est un chèque, c'est un papier filigrane, et ils vous demandent même pas de biffer avec un stylo à l'encre, là. Il faut que vous faites ça au plomb. Quand c'est au plomb ou c'est une signature au noir, c'est comme si vous n'existiez pas. Puis vous n'existez pas pour le gouvernement. C'est écrit dans la loi sur les laboratoires médicaux comme quoi un enfant fétal, c'est un défunt. Donc, vous êtes en vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1836 à l'an 2001... Vous êtes tout simplement des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. C'est comme ça que c'est écrit, des meubles vifs. Essayez donc de trouver un meuble qui est vivant, vous. Il n'y en a pas un meuble qui est vivant sur la planète. Il faut que ce soit le droit qui vous métamorphose en meuble vif pour vous déplacer pour être traité comme des animaux. Il n'y a rien qui vous appartient ici. Donc, M. Normandin, 231, 249, 525, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement, c'est sa richesse. Et tout ce qui appartient à M. Normandin, 231, 249, 525, appartient au gouvernement. Mais là, aujourd'hui, vous êtes chanceux. M. Chevrier a fait dire à Revenu Québec qu'il charge 6%. Revenu Québec charge 6% d'intérêt par jour. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est de l'argent que vous devez à Revenu Québec, alors qu'il n'y a pas de loi, puis il n'y a pas de constitution ici. Donc, ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Aujourd'hui, vous avez le droit de charger 6% d'intérêt par jour au gouvernement. Même si vous lui envoyez de l'argent, tout de suite, vous lui envoyez immédiatement la facture avec 6% d'intérêt par jour. Donc, quand vous allez faire votre déclaration de, de revenus au mois de mars cette année, n'oubliez pas de rajouter votre facture, comme quoi vous réclamez le même montant à 6% d'intérêt par jour, puis le gouvernement doit vous le payer. Vous savez qu'il y a une autre formule aussi de réclamation, on appelle ça euh, euh, une croissance géométrique. Donc, euh, la croissance géométrique, ça, euh, c'est tout simplement exponentiel. La première journée, euh, vous chargez une scène. La deuxième journée, deux scènes. La troisième journée, euh, deux fois deux, ça fait quatre. La quatrième journée, quatre fois quatre, ça fait seize. Et ainsi de suite en dessous. Mais tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé, euh, faites l'équation euh, pendant un mois de temps ou pendant deux mois de temps, vous allez voir que ça vient à plusieurs millions et peut-être même plusieurs milliards éventuellement. On appelle ça euh, justement une croissance géométrique, une progression géométrique, c'est le vrai terme. Donc vous allez en progression géométrique contre celui qui vous doit de l'argent parce que vous devenez automatiquement le créancier. Quand vous payez vos impôts, vous tout de suite vous envoyez la facture pour que le gouvernement vous rembourse. C'est pas compliqué, vous n'allez pas refuser, mais vous envoyez la facture. Pour que le gouvernement vous rembourse, vous avez le droit de charger au gouvernement 6% d'intérêt par jour ou vous mettez le gouvernement sur progression géométrique, comme je viens de vous le dire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, euh, arrêtez tout simplement euh, d'exposer votre employeur à payer des impôts sur votre revenu. Arrangez-vous avec votre employeur et avec, peu importe, moi, votre comptable, de façon à ce que vous allez vous allez dire à votre comptable, qu'ils disent à votre employeur que vous allez faire vous-même vos rapports d'impôts directement avec le gouvernement, puis à la fin de l'année, puisqu'il n'y a pas de loi, puis il n'y a pas de constitution, aussitôt que tu envoies ton rapport d'impôt, le gouvernement va dire, tu nous dois tant, ou, puis toi, tu peux arriver et dire au gouvernement, toute l'impôt que je vous ai envoyé cette année, là, hein, des prélèvements mensuels, le 15 de chaque mois, là, vous allez tout me rembourser ça avec 6% d'intérêt par jour. 6 d'intérêt par jour. Si Renu-Québec le fait, Renu-Canada peut le faire, tout le monde peut le faire. Et ils savent qu'il n'y a pas de loi ici. Donc, euh, écoutez, euh, on n'ira pas plus loin que ça. Je pense que le message pense aujourd'hui, et euh, protégez donc votre employeur, c'est lui qui vous fait vivre. Et l'employeur, comme je vous dis, il n'a pas toujours fait des prélèvements d'impôts de, sur les revenus de ses employés. Ça ne fait pas si longtemps que ça, ça se fait. Je pense, je pense que c'est depuis la dernière guerre mondiale qu'ils ont commencé à prélever, justement par la loi sur l'allocation des, des, euh, euh, des, euh, des, des programmes fiscaux. La loi sur l'allocation des programmes fiscaux entre le fédéral et le Québec, ça a commencé en 1941. Alors qu'on sait que la Cour suprême du Canada en 1951, elle avait déclaré euh, euh, que la, la Constitution du Canada, c'est dans la RCS 31-1951, euh, procureur général du Canada, procureur général du, Cana euh, du Québec euh, et de la Nouvelle-Écosse, contre le gouvernement du Canada, et la Cour suprême a donné raison à ces gens-là en disant que la Constitution appartient au peuple, elle appartient au pays. C'est en elle que les citoyens trouveront la protection des droits auxquels ils peuvent prétendre. Et cette constitution-là a été sabotée par vos gouvernements depuis 1867. Et le Québec, <rire> en grande partie, est responsable de ça par le chapitre de loi 53 de l'arrêté en conseil de 1897, qui accorde aux juges l'immunité et l'impunité de voler, donc de tromper la population, en, violent, en rendant des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du, du Québec. Et ça, ça s'applique pour toutes les provinces à partir de l'arrêté en Conseil du Québec en 1897. Mais, de son, collé, de, de son côté à lui, le fédéral, en 1985, par la loi Z03, permet au, au Québec de continuer à fonctionner. puis Cette loi-là, c'est la loi Z03, qui est une loi... Euh, qui, qui constituent les lois habilitantes non législatives. Donc, si les lois habilitantes sont non législatives, c'est que l'Assemblée nationale n'est pas une législature. C'est que le Parlement du Canada, c'est-à-dire la Chambre des communes et le Sénat canadien, ne sont plus des législatures depuis la dévolution de la couronne. Et la dévolution de la couronne date du chapitre 14 de 1893 du chapitre 14 de 1893. Donc, tout ce qui s'est passé après ça, statut Westminster, l'abolition de la Colonial Validité Act et tout ce que vous voulez, euh, la Société des Nations, puis appelez-en, là, mettez-en, mettez-en. Écoutez, c'était tout en dehors de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Donc, on sait actuellement que l'Assemblée nationale, c'est complètement délictuel en violation des articles 71 à 80, et en vertu de, des articles 91.1 et 91.29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui fait que, n'oubliez pas qu'il n'y euh, a pas eu d'amendement, à l'instant même où je vous parle, sur les articles 71 à 80, de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, qui fait que le Québec est censé être encore composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Et ça, ça n'existe plus. On l'appelle l'Assemblée nationale, qui est enregistrée au, au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec. Donc, l'Assemblée nationale est assujettie, elle est soumise à Revenu Québec et n'oubliez pas une chose, c'est que le sceau du registraire des entreprises du Québec, par la loi sur les corporations, chapitre C-38, ce sceau-là a le même pouvoir et la même autorité que le sceau du lieutenant-gouverneur de Jean-Michel Doyon, qui est un, un ancien bâtonnier du haut du Québec et qui est le lieutenant-gouverneur du Québec. Il a fait sa faculté de droit. Il sait que où il est actuellement, il est illégal, il n'a pas le droit d'être là. Et quand on a condamné Mme lise Thibault, on l'a volé. Elle a été trompée je suis au courant de tout son dossier, et c'est au nom de la couronne. Quelle couronne? C'est au nom de la couronne. C'est au nom de la mon du monarque québécois ou canadien. Cherchez-les. Quelle est la famille royale qui a remplacé la famille royale britannique ici et qui nous fourre autour de bras, alors qu'on est endetté à 174 de nos revenus, alors que l'impôt est censé être prélevé sur des revenus nets et non sur des revenus dettes. Puis quand on dit un revenu net, dans le cas où je vous l'explique, c'est votre salaire brut avant impôt. Mais un revenu net sur salaire brut avant impôt, c'est pas supposé d'être un revenu qui est déjà endetté de 174 par le gouvernement ou par qui que ce soit. C'est pas supposé ce être ça. C'est supposé ce être net. Il n'y a pas de dette, il n'est pas censé avoir de dette là-dessus, là. Puis si on est endetté à 174 de chaque salaire qu'on retire, le gouvernement n'est pas autorisé à prélever des impôts là-dessus pour vous appauvrir davantage. Comment vous allez vous les payer? Comment vous, allez, vous allez payer cette dette-là? Revenez-en. Réfléchissez et raisonnez là-dessus. Bonne journée.